Nouvelle vidéo comparatif les amis entre la Samsung Galaxy Watch 4, Watch 4 et Watch 4 classique, on va parler un petit peu des deux et la Garmin Venue 2 et on va parler aussi de la Garmin Venu 2S. Je vous les avais testé de fond en comble avant les grandes vacances. Les nouvelles Garmin Venue 2 et Venue 2S sont un peu les références des montres tout public chez Garmin. Elles ont bien entendu un côté plus sportive que une Galaxy Watch 4, mais on va en parler aujourd'hui. On compare les deux et je vous dis laquelle choisir en fonction de vos utilisations. Alors on y Commençons bien entendu à parler monnaie, moula, à parler dineros, à parler sol, à parler prix Côté Garmin on a deux formats, une petite taille et une grande taille La Garmin Venue 2S et la petite taille, 40 mm de diamètre On va en parler plus précisément après dans le design Mais on a la 2S 40 mm de diamètre et la 2 45 mm de diamètre Pour ces deux tailles on aura deux prix différents La venue 2S démarre à 399 euros Je dis démarre parce qu'on peut la trouver dans une édition avec un bracelet en cuir à 449 euros pour ce qui est de la venue 2 c'est pareil elle démarre aussi à 399 euros avec une version un peu plus premium avec du cuir à 449 euros on aura donc dans cette gamme venue un prix de départ à 399 euros alors que chez samsung avec la galaxy watch 4 on a quand même une montre un peu plus abordable qui va démarrer pour le petit format watch 4 à 269 euros moi j'ai le grand format de la watch 4 qui est lui disponible à partir de 299 euros mais il existe aussi l'édition classique qui va démarrer elle à 369 euros pour le petit format et 399 euros pour le grand format. Les prix que je viens d'évoquer pour les Watch 4 et Watch 4 classiques sont les prix en version Bluetooth sans la 4G. Pour les modèles 4G, il faudra mettre 50 euros de plus à chaque fois. Mais vu que la Garmin venue et la 2s n'ont pas la 4g pour les comparer on va rester sur les prix des versions bluetooth on aura donc chez garmin une différence de prix allant jusqu'à 130 euros avec une watch 4 normale et un prix presque similaire sur une watch 4 classique la question est donc pourquoi la garmin coûte aussi cher vaut-il mieux garder de l'argent et partir sur une watch 4 ou mettre le même budget dans une watch 4 classique continuons Parlons maintenant un petit peu design. Je vous l'ai dit, différentes tailles de format. Je ne l'ai pas évoqué côté Galaxy Watch 4 ni Galaxy Watch 4 classique parce que peut-être vous l'avez entendu et entendu dans toutes mes autres vidéos que j'ai fait sur ces montres parce qu'il commence à en avoir. N'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mets la liste de toutes les vidéos qui parlent de Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 3. Sur la gamme Galaxy Watch 4, on aura du coup différents formats. Pour la Galaxy Watch 4, on aura un format de 40 mm et le grand format sera de 44 mm. Sur la gamme Galaxy Watch 4 classique, on aura un petit format de 42 mm et un grand format de 46 mm. Du coup, une Garmin venue 2S avec un cadran de 40 mm va se positionner comme une Galaxy Watch 4 petit format. Pour plus de précision, une Galaxy Watch 4 petit format mesure 40,4 mm. De diamètre avec une épaisseur de 0,98 mm. Alors qu'une Garmin venue 2S mesure 40,4 mm de diamètre, mais une épaisseur un peu plus grosse de 12,10 mm. Alors que la Garmin venue 2L se positionne entre le grand format de la Watch 4 et entre le grand format de la Watch 4 classique. En comparaison avec la Watch 4 classique, 46 mm qui a le même prix, la Garmin Venue 2 mesure 45,4 mm millimètres de diamètre avec une épaisseur de 12,20 alors que la Samsung Galaxy Watch 4 classique elle mesure 45,5 mm de diamètre et une épaisseur de 11 mm on sera donc très proche au niveau des tailles de la Garmin Venue 2 et la Galaxy Watch 4 classique parlons maintenant des matériaux là encore ça va être assez différent parce que niveau Garmin on est plutôt pas mal on est sur de l'acier inoxydable pour la lunette à chaque fois pour ce qui est du reste du boîtier on est sur un polymère renforcé avec un bracelet en silicone pour la montre la moins chère ces matériaux seront Trouve sur la Galaxy Watch 4 classique, acier inoxydable, bracelet en silicone. Mais sur la Galaxy Watch 4 normale, on est sur un boîtier en alu, ce qui va aussi créer une différence de prix. Galaxy Watch 4, alu et bracelet en silicone. Après, lorsqu'on regarde l'état d'esprit, la Garmin Venue 2 et la Garmin Venue 2S, un petit peu l'état d'esprit d'une Watch 4 classique, car on trouve quand même autour de l'écran une petite lunette. Elle n'est pas rotative, mais elle permet la protection de l'écran. Cette lunette est disponible du coup en version rotative sur la Watch 4 classique, mais il y en a pas sur la version Watch 4. Ce qui permet d'avoir un écran mieux protégé que sur une Watch 4 standard. Là, on commence à voir un petit peu l'écart de prix entre une Watch 4 et une Garmin. Ou une Watch 4 et une Watch 4 classique. Ça va être dans les matériaux et dans cette petite lunette de protection. Qu'en est-il maintenant des écrans? Côté Garmin, les écrans vont être sensiblement plus petits que les petits formats et les grands formats de la Watch 4 et Watch 4 classique. La venue de S aura un écran de 1,1 pouces. Un écran, bien entendu, AMOLED avec une résolution de 360 par 360 pixels. Sur les petits formats des Galaxy on aura un écran de 1,2 pouces avec une résolution de 390 par 390 pixels du coup l'écran sur les petits formats sera plus grand et aura une meilleure résolution sur les grands formats la garmin Venue 2 aura un écran de 1,3 pouces et une résolution de 416 par 416 pixels alors que sur les grands formats galaxy watch 4 on aura un écran amoled aussi mais de 1,4 pouces 1,36 pouces pour être plus précis avec une résolution de 454 par 454 pixels on aura donc sensiblement des écrans plus grands sur la gamme Galaxy Watch que sur la gamme Garmin. Ensuite, lorsqu'on regarde les différents boîtiers, outre le fait d'avoir du coup la lunette rotative sur la Watch 4, on a... Deux boutons sur le côté droit qui sont aussi visibles sur une Garmin. Deux boutons qui vont nous permettre une navigation. N'hésitez pas à aller revoir mon test si vous voulez plus d'informations sur la navigation et sur la Garmin venue 2 ou de, Venu 2S. De A l'arrière, on va retrouver aussi différentes technologies, différentes arrières, car sur la Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 classique, on aura un peu plus de capteurs de santé, on va dire avancés, qui ne se retrouveront pas à l'arrière d'une Garmin. Pour ce qui est du bracelet, on sera sur du 18 mm de largeur sur les petits formats de la Galaxy Watch 4. 20 mm de largeur sur les grands formats de la Galaxy Watch 4 alors que sur la Garmin venue 2S on sera sur les 20 mm et sur la 2 sur du 22 voilà pour ce qui est à peu près des différences au niveau du design on reste sur des montres avec un petit peu un état d'esprit de montre circulaire basique mais il y a quand même un avantage sur la Watch 4 classique c'est la lunette rotative et sur la Watch 4 normale c'est de ne pas avoir de lunettes du tout donc on est un full écran en plus des petites différences dans les tailles ça va vous donner déjà un premier aperçu de quelle montre vous préférez et quelle montre qui ira mieux à votre poignet Continuons maintenant avec les caractéristiques techniques Là au niveau des caractéristiques techniques On va avoir des choses qui vont mais quand même moins de différence qu'au niveau des fonctionnalités qu'on va évoquer juste après. On reste sur des montres avec des capteurs de santé un petit peu communs. GPS intégré, moniteur de fréquence cardiaque, altimètre barométrique, compas, gyroscope, accéléromètre, capteur de lumière ambiante, oxymètre de poux. Ça va nous permettre d'avoir un suivi quotidien, un suivi sportif et aussi un suivi de sommeil. Côté Garmin, on aura en plus un thermomètre. Alors que côté Galaxy Watch, on aura un ECG et un tensiomètre qui ne se retrouvent pas sur la Garmin. ECG, tensionmètre, il y a peu de montres qui le permettent Donc c'est quand même un gros avantage Côté santé, mais il y a un petit mais Ces capteurs pour l'instant seront Utiles que si vous avez un mobile Samsung. Ensuite côté connectivité La Galaxy Watch 4 aura le Bluetooth Et le Wi-Fi, le NFC, mais La Garmin aura à la fois Ses connectivités, mais le ANT C'est à dire si vous utilisez des équipements De sport, comme par exemple un cardiofréquencemètre Ou un équipement de vélo Avec cette connectivité, vous allez pouvoir les relier Et par exemple, remplacer le cardiofréquencemètre de votre montre Garmin par celle d'une ceinture pectorale même si voilà cardiofréquence mètre Garmin déjà de la montre est super précis mais voilà vous allez pouvoir jongler et améliorer votre performance physique et sportive et surtout le suivi de ces performances grâce à cette connectivité qui en plus en parlant de connectivité il faut dire que la Garmin est aussi compatible avec des iPhones alors que la Galaxy Watch 4 n'est pas du tout compatible avec un iPhone et ça si vous avez un iPhone déjà ça vous donne quelle carte jouer c'est-à-dire partir sur la Garmin autre point super méga important c'est l'autonomie. Autonomie théorique de la Galaxy Watch 4, deux jours par la marque, moi je dis c'est plutôt entre 1 et 2 jours. Autonomie théorique de la Garmin, Garmin venu de 11 jours, Garmin venue 2S c'est 10 jours Moi j'étais plus si je me souviens bien de mon test allé entre 6 et 7 jours pour les deux modèles Donc ça fait quand même une semaine d'autonomie VS un jour d'autonomie Donc là il n'y a pas photo Si vous ne voulez pas recharger votre montre tous les jours Ça c'est vraiment une carte à jouer en partant sur Garmin Grosse différence dans les caractéristiques techniques C'est que sur la venue 2 de, et venue 2S de Il n'y a ni haut-parleur ni microphone Donc on ne pourra pas répondre à des appels Faire des notes vocales etc Maintenant parlons un petit peu des fonctionnalités Et de voir quelle montre correspond à quel profil Thank you oui maintenant la question est de savoir quel monde va vous correspondre le plus, sur la Galaxy Watch 4 on va avoir des fonctionnalités liées à un OS très ouvert Wear OS, Wear OS la version 3 fusionnée avec le savoir-faire de Samsung sur ses applications natives, les applications qu'on avait déjà sur Tizen OS c'est à dire on aura un Wear OS un beau socle Wear OS, le nouveau socle Wear OS avec une surcouche Samsung vraiment très bien, ce qui nous permettra d'avoir des applications basiques super précises applications de suivi de santé, applications de suivi de nuit, euh, voilà, on va avoir quand même la panoplie pour suivre un quotidien à la fois via l'application téléphone qui est développée depuis des années, donc qui est vraiment sympa à utiliser, et surtout ouverte à tout le monde, et on aura sur le téléphone la possibilité d'avoir la suite Google, Google Maps, Google Pay, YouTube Music, si vous voulez, on va pouvoir en plus avoir le Play Store, donc aller télécharger des applications comme Spotify, des applications comme Strava, des applications comme, je sais pas, Adidas Running, bref, vous allez avoir un catalogue d'applications qui sont téléchargeables, je vous préparé une vidéo sur mon top 5 applications que moi j'utilise des applications de liste de courses, des choses comme ça et elle est déjà disponible je crois, cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne la Galaxy Watch 4 va être vraiment une montre smart à la fois sympa pour un suivi de santé assez avancé, même si le suivi de santé je le trouve un peu moins détaillé que sur la Garmin, je vais l'évoquer mais on aura aussi en plus si on a un téléphone Samsung, un ECG et un tensiomètre est-ce que un ECG et un tensiomètre c'est utile à tout le monde ça, ça va dépendre de vos pathologies, de votre santé si vous avez besoin de faire un ECG souvent ou si vous vous préoccupez quand même de votre santé. Mais personnellement, je ne fais pas un ECG tous les 4 matins. Donc, même sans avoir ces fonctionnalités de santé, une Samsung Galaxy Watch va vous permettre quand même un bon suivi quotidien. Mais un bon suivi quotidien ne veut pas dire le meilleur suivi quotidien. Car pour moi, le suivi de santé Garmin est quand même supérieur que celui de la Galaxy Watch 4. Même si le capteur de fréquence cardiaque de la Galaxy Watch 4 est précis, il est quand même moins précis que celui d'une Garmin Venue 2. Je vous l'ai évoqué, la Garmin Venue 2 et Venue 2 c'est un peu la montre tout public de chez Garmin parce que elle va proposer aussi un OS un peu ouvert, semi ouvert on pourrait dire, semi ouvert parce que vous allez pouvoir télécharger des applications tierces, des applications comme Spotify et Teaser, semi ouvert parce que vous allez avoir la possibilité de faire des réponses rapides aux SMS si par exemple vous avez couplé votre montre avec un mobile Android, des réponses rapides aux SMS ou des réponses rapides à des appels manqués ou des appels. Car oui pas de microphone, pas de haut je vous le disais dans la section précédente donc vous ne pourrez pas appeler avec la Garmin venue 2. mais on a quand un store d'applications sur Garmin Connect IQ qui va nous permettre de télécharger des applications peut-être aussi pour faire des listes des choses comme ça mais ça va être surtout avec une connotation sportive parce que au niveau du suivi de santé je vous le disais elle est un poil plus précise et parce que l'application Garmin Connect est vraiment étoffée au niveau information dans le suivi et au niveau suivi sportif la Garmin permettra d'aller encore plus loin qu'une Galaxy Watch 4 également vous allez avoir la possibilité de facilement sur une Garmin d'avoir un suivi précis au niveau de rythme cardiaque, d'avoir un coach, d'inclure des programmes d'entraînement de créer des entraînements personnalisés à intervalles pour pouvoir les incorporer dans la montre et les suivre, tout en ayant aussi un lien avec Strava pour l'export automatique des sessions d'entraînement. Donc oui, la Garmin Venue 2 a l'ADN de Garmin qui va vous permettre d'aller plus loin dans vos entraînements. Malheureusement, on n'aura pas de suivi d'itinéraire. C'est pour moi la seule chose avec les appels qui manquent à cette montre pour être une des meilleures montres tout public sportive. Du coup, la question c'est, est-ce que je vous conseille une montre plutôt smart ou une montre plutôt sportive Laquelle choisir Bon je pense que vous avez quand même plein d'éléments sur ce que j'ai dit pour savoir si la Galaxy Watch 4 vous correspond plus qu'une Garmin venue de S ou que la Galaxy Watch 4 classique vous correspond plus qu'une Garmin venue 2 tout simplement. Sans parler du budget parce qu'un matériau égal on est à peu près sur le même budget la question ça va être est-ce que vous voulez une montre avec plus de fonctionnalités smart mais beaucoup moins d'autonomie ou est-ce que vous téléchargez des applications vous en fichez, faire un petit peu du gadget sur votre monde vous en fichez, mettre un Google Maps vous en fichez, est-ce que vous vous avez quand même une grosse utilisation au niveau smartphone et moins montre mais que vous voulez une montre qui vous permet d'avoir toutes les notifications votre musique et un très bon suivi sportif et eh voilà ben ce sera plutôt côté garmin est ce que vous voulez une montre très smart sans autonomie à charger tous les soirs ou est ce que vous voulez une montre avec une meilleure autonomie moins de fonctionnalités mais plus précise côté sport ça va vraiment dépendre parce qu'il y a des gens qui utilisent des montres connectées sans jamais faire de sport avec il y a des gens qui ont des montres connectées que pour faire du sport donc là les montres sont pour vraiment deux profils un petit peu différents. une personne qui a un intérêt un peu poussé pour le sport parce que quand même la Galaxy Watch 4 permet un bon suivi sportif mais c'est pas amateur plus plus voire semi pro comme sur Garmin ou alors ça ne vous dérange pas de recharger votre montre tous les jours en même temps que votre téléphone sachant que le temps de charge est à peu près une heure et demie pour la Galaxy Watch 4 donc si vous êtes ce genre de personne vous pouvez aller sur la Galaxy Watch 4 sans souci si par contre recharger une montre tous les jours ça ne vous intéresse pas et que toutes les fonctions un peu smart ça ne vous intéresse pas forcément moi personnellement j'appelle pratiquement jamais avec ma montre Je je réponds pratiquement jamais aux SMS avec ma montre. Moi, j'adore la montre pour le suivi de santé, le suivi sportif et qu'elle soit compatible avec mon iPhone, mais et aussi pour écouter de la musique stockée dedans lorsque je vais courir. Donc moi dans mon utilisation, j'aurais tendance à aller un peu plus sur la Garmin, mais si j'avais envie d'avoir un côté un peu plus smart, pouvoir répondre à des appels lorsque mon téléphone n'est pas disponible, pouvoir répondre à des SMS pour pouvoir répondre à WhatsApp, Viber, des choses comme ça, et eh ben je partirais sur la Galaxy Watch 4. Donc voilà, vous avez les clés en main, les éléments à vous choisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça a été clair. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.